Il n'existe que des copies, des copies. Vous savez, je... ah, c'est un cadeau, je vous donne un cadeau. Ça va. je vous donne un cadeau. Les organisateurs... Si Parce il y avait un thème sur la Bible, autour de la Bible, le thème du Coran de la Bible et la parole de Dieu, c'est difficile de chercher à rivaliser la Bible avec le Coran, c'est difficile. Parce que d'abord, aucun texte original de la Bible n'existe. Les textes, on peut les lire ici, dans le... C'est les documents chrétiens eux-mêmes. Lisez seulement l'introduction de la Bible de Jérusalem, l'introduction de la Bible d'Aube, l'introduction de la Bible en français, vous verrez, aucun texte original de la Bible n'existe. Le monsieur ici est un vrai menteur et je vais vous démontrer. Suivez. Il existe des copies, des copies. Vous savez, je... ah, c'est un cadeau, je vous donne un cadeau. Ça va, je vous donne un cadeau. Vous allez donner aux deux frères et aux autres invités. Ça, c'est un CD, c'est un professeur américain, docteur en Bible, étude biblique, c'est professeur à l'Université Caroline du Nord, spécialiste du Nouveau Testament, qui a fait une conférence aux États-Unis d'Amérique. La conférence est trouve sur le net gratuit. Il donne le titre La Bible n'est pas la parole de Dieu. Il te montre les contradictions et montre qu'il n'y a pas de texte originaux le dans la Bible. Et il vous montre, frère, ça, c'est un chrétien, c'est un chrétien, c'est pas un musulman, un blanc américain. Ça se trouve sur le net.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 C'est un chrétien. Bon, le problème avec les gens comme Majid, Abdul Majid et les autres musulmans, c'est la, la qualité des gens qui l'écoutent. Voilà les musulmans qui l'écoutent, comme le monsieur à, son, à, à ses côtés avec un regard agar comme un soldat soudanais. La qualité des gens, l'intérêt de ces gens là qui l'écoutent. S'il parle dans un... Dans, dans une salle où il y a des gens qui ont l'intelligence euh, qui tend à l'idiotie, ils vont l'écouter. Le monsieur est en train de mentir. Comme il est parti dans un village où personne ne connaît Bart. Personne ne le connaît. Il peut mentir. Maintenant, nous allons les dépiécer. Suivez encore les mensonges. Les titres, c'est ce jeu de la Bible. Et il vous montre, frère. Ça, c'est un chrétien. C'est un chrétien, c'est pas un musulman. Un blanc américain. Ça se trouve sur les net. C'est le docteur Bart Ehrman. Le titre, c'est « La Bible falsifiée ». Il vous parle comment est-ce qu'on a perdu les originaux de la Bible. Et il vous dit, regardez, posez-vous la question, mon cher frère, Les le livres, le Nouveau Testament, a-t-il été écrit en quel langue Ok. Bon. Un menteur, il faut le démontrer que c'est un menteur. On va voir qui est Bart Ehrman. On, on va voir. Ok. On y va. Là, c'est notre numéro pour celui qui veut entrer en contact avec nous pour le débat. Hein? Puisque la Bible dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Même un petit mensonge, il faut dépiécer. C'est ce que nous faisons. Puisque tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Alors, on doit vous démontrer ça. On va voir qui est Bart Herman. Il est sur Wikipédia. Tout le monde peut chercher ce monsieur-là. Bart Herman. On va le chercher sur Internet. Et son numéro de téléphone est partout c'est le monsieur là, Bart Herman il est là il a un, un site internet son site internet est là c'est le premier je vais agrandir pour que vous puissiez voir Bart Herman il dit, le monsieur dit que c'est un chrétien tout ça, blablabla tout ça. Bart Herman est là il est là Bart Herman là c'est son, son site internet on peut même entrer dans le site internet de Bart Herman. Là, c'est Wikipédia. Wikipédia, ça, c'est tout le monde qui, qui a écrit dans Wikipédia. Mais là, c'est la page même de Bart Herman. La page internet de Bart Herman. On peut entrer là. Puis là il parle de lui-même. Hein? Bart Herman. C'est en anglais. On va mettre ça en français pour vous. Écoutez. Là, là c'est Bart Herman. Hein? Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Croyez-vous en un dieu qui interagit avec le monde, qui intervient dans le monde, qui répond à la prière? Croyez-vous à l'être divin surnaturel? Le monsieur Barterman dit, non, je n'y crois je n'y crois pas. Donc, je ne crois pas. Je suis donc athée. Ça, c'est Barterman qui répond. Mais je ne sais pas, je suis donc agnostique. C'est ce qu'il dit. Un athée. Et comme je suis un érudit, je préfère mettre l'accent sur la connaissance plutôt que sur la croyance. Ça, c'est Bart Herman. Le livre est là. Il a de... Bon, écoutez, je vais vous mettre même la vidéo de Bart Herman. Là, c'est sa page. Hein? Bart Herman, 2014. Sa page est là. Là, c'est la page de Bart Herman, lui-même. Il ne faut pas suivre des menteurs. De de de OK. Puisque nous, nous donnons toujours deux ou trois témoignages. On va dans l'autre témoignage de Barth Herman. Il dit ceci. Ça, c'est Herman qui parle. Il dit En fait, je me considère à la fois athée et agnostique. C'est Barth Herman qui est en train de parler. Hein? Il dit Il se considère comme athée et agnostique. Ça, c'est la page de Barth Herman. On va montrer la vidéo. Il dit que je suis à la fois athée et agnostique. Parce que vous savez, je ne sais pas vraiment s'il y a un être supérieur dans l'univers. Je ne crois pas. Donc, en, donc je, je suis un agnostique. Mais en termes de ce que je crois, je suis athée. Je suis athée. Donc, un menteur reste un menteur. Abdul Majid est un menteur. Ça, c'est le monsieur-là qui dit que... Hein? Pourquoi, Pourquoi est-ce qu'Abdoul Majid est en train de vous mentir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 Maintenant, les musulmans, pourquoi est-ce qu'ils aiment parler de Bart Herman Ce monsieur-là vous a déjà dénié. Il a toujours dit que l'islam c'est une fausse religion. Il dit que Jésus était mort, tout ça. Il ne croit pas comme vous. Ok, on va vous mettre la vidéo de Bart Herman. Le monsieur ici, c'est un menteur. Vous... C'est pour cela qu'on a intitulé la vidéo Abdul Majid versus Bart Herman. Donc, c'est la comparaison, le parallélisme entre les deux. Celui-ci est musulman, celui-ci est athée. Maintenant, le monsieur dit, il dit que Walterman est, est un chrétien. Pourquoi est-ce que tu mens comme ça? Tu m'as dans une audience là où les gens ne connaissent rien. Ils ne peuvent pas respecter tout ça. Mais nous, nous sommes là pour redresser. La, la vérité reste la vérité. Tu ne peux pas lutter contre Jésus et gagner. C'est ce et il vous montre, frère. Ça, c'est un chrétien, c'est un chrétien, c'est pas un musulman, un blanc, américain. Ça se trouve sur le net. C'est le docteur Bart Herman. OK, on va maintenant chez Bart Herman pour le suivre maintenant. On va suivre ce que Bart Herman va dire. OK. On va voir ce que Bart Herman va dire. Ça, c'est Bart Herman tu, tu, tu vas parler. Je pense que c'est historiquement correct. Suivez Bart Herman. <laughs> On pose la question à Barthelman, comment pouvons-nous être sûrs de la crucifixion de Jésus si Jésus était vraiment crucifié? Barthelman, le professeur, il va dire oui, Jésus a été crucifié. C'est l'événement le plus donc, prouvé par l'histoire. Il y a même beaucoup de preuves, que ce soit du côté des chrétiens, même des gens non-chrétiens. Tous disent que Jésus était mort. Suivez Barthélemy, il est là. Il va répondre. Le musulman va l'utiliser, mais il va vous dénier. Il dit que Jésus a été absolument crucifié. Ça, c'est Barthélemy qui a dit. On a historical basis, Jesus was absolutely crucified. I, I think that there is, uh, on, as a historian, there's, there's almost no doubt about that. And in case, in case your audience doesn't know, I'm, I'm not, I don't identify as a Christian. I, mean, I, I was raised a Christian, but I'm an atheist now. I'm not, I don't have a particular stake in any of this information personally, but I think the crucifixion of Jesus is, one of the, is probably the best attested, one of the best t attested events of his life. Um, It is. Um, it's found all over the place in our early sources. It's even mentioned by non-Christian sources, and it's um, uh, it's a kind of a complicated thing for me to argue. Although I can at length, if somebody wants me to, that that it's it is not it's not the kind of thing that Christians would have made up about him if they wanted to make up legends. Um, if they wanted to make up something about Jesus, it wouldn't be that he got killed by the enemy, <laughs> tortured to death. Uh, then what they would have made up is that he became the king and he's sitting on the throne in Jerusalem. But they couldn't make that up because everybody knew it wasn't true. <laughs> and so they had to say, well, yeah, he got crucified. But then they ended up saying that because he was crucified, that was significant that it was the plan of God. And, um, but they're kind of explaining it. They're not, you know, they're explaining it because they to explain it because he was crucified. <laughs> Yeah, yeah. The is... bon vous avez suivi même il a dit qu'il n'y avait pas de doute sur l'amour de Jésus même sur le plan historique c'est confirmé même par les gens qui étaient contemporains de Jésus même les sources qui ne sont pas chrétiennes il dit ça et il a dit qu'il était, qu était, qu était athée lui-même a dit ça est-ce que vous avez suivi ça je vais répéter un tout petit peu pour que vous puissiez suivre il va dire voilà vous, vous on écrit là je suis un athée. Il est athée. Il n'est pas chrétien. Je vais vous jouer l'audio pour que vous puissiez suivre vous-même. Il dit que votre auditoire, les gens qui suivent cette, cette vidéo, doivent savoir que je ne m'identifie pas comme chrétien. Il n'est pas chrétien. Là, il s'adresse au comédien Abdul Majid. Hein? <rire> je pense en tant qu'historien, il n'y a, a presque aucun doute. Sur la, euh, la mort de Jésus. Ça c'est Bartherman qui dit ça. Hein? Dieu ne manque jamais de témoins. Abdul Majid a menti. Ce monsieur, est un, est, et ce monsieur, il croit à la mort de Jésus. Et puis, et puis c'est un athée. Ce n'est pas un chrétien. Hein? Suivez l'audio encore. En cas audience I, mean, I, I was raised a Christian, but I'm an atheist now. I'm not. I don't have. I, mean, I, I was raised a Christian, but I'm an atheist now. I'm not. I don't. I am an atheist now. I'm an atheist. Je suis un athée maintenant. I'm an. I. am an atheist. I'm an atheist now. C'est I en mean, anglais. Je suis athée. Suivez? I was raised a Christian, but I'm an atheist now. I'm not. I don't have a. Oui, il dit qu'il est athée. Mais Abdul-Majid raconte quoi? Il dit que ce monsieur est un chrétien. Je vais vous mettre en exclusivité la vidéo de ce monsieur. C'est une petite vidéo de 6 minutes. Vous allez voir comment est-ce qu'il est en train de détruire l'islam. Hein? Ok, on va continuer avec, euh, avec, avec la vidéo. Je vais vous montrer que... Le le monsieur ici, euh, euh, Abdul Bajid, est un comédien. C'est un comédien. Ok. Ok. okay. Je m'appelle Ovisan. Okay. Eh bien, je ne sais plus. Et, et ça, ça, ça c'est un chrétien qui posait la question. Je ne sais pas si, si c'est un chrétien ou bien un musulman, je ne sais pas. Mais je dois bon, penser à ces gens lorsque vous voulez partir dans un débat avec les musulmans, il faut les, les poser des questions dans leur Coran. Il faut pas dire que je ne connais pas le Coran, tout ça. Il faut le tuer avec le Coran. Ce sont des gens qui ne connaissent pas le Coran. Hein? Il faut lire le, le Coran. C'est un livre. Euh, il y a trop de bêtises. C'est pour cela que les musulmans ont peur de me débattre. Je suis en direct maintenant. C'est maintenant que six mois. Ça, c'est le sixième mois qui commence maintenant. Personne ne veut débattre contre moi. Puisqu'ils connaissent la déconfiture, qui va se suivre Qui va s'en suivre, voyez-vous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 et il vous dit, regardez, posez-vous la question, mon cher frère. Les le livres, le Nouveau Testament, a-t-il été écrit en quelle langue? Quelle langue, le Nouveau Testament? Hein? En quelle langue? En grec? Oui, le Nouveau Testament a été écrit en... Hein? Est-ce que Jésus parlait le grec? Jésus parlait le grec. Déjà, Jésus parlait le grec, mais le Nouveau Testament a été écrit en grec. Ça, monsieur, c'est un comédien. Lorsque Jésus était mort à la croix, on avait écrit en, en combien de langues? On avait écrit en latin, on avait écrit en hébreu, on avait écrit en grec. Et c'est une preuve de plus que Jésus avait des disciples qui étaient des grecs. Tous n'étaient pas, pas des, des juifs. Luc, Luc, c'était un grec. Luc, le médecin, c'était un disciple de Jésus. C'est la preuve même que Dieu, Jésus est venu pour l'humanité. Ah, puisque s'il si était venu seulement pour hein, Il allait parler dans leur propre langue seulement. Mais Jésus lui parlait toutes les langues. Il parlait beaucoup de langues. C'est la preuve que Jésus est Dieu. <rire> ok, on continue. suivez la, la, la folie de ce garçon ici. Toute traduction et trahison est et de l'original. est une traduction de l'original? Dites-moi en critique littéraire. Comment voulez-vous que les traductions, les copies puissent contenir le message originel de Jésus? Les, les professeurs étaient ont parler... La première copie du Nouveau Testament sur laquelle on s'est basé pour écrire les livres du Nouveau Testament, c'est la, la copie de Marc. Cette copie a été trouvée en l'an 200, après Jésus. Un, un comédien, ça c'est un comédien, en l'an 200, après Jésus. Mais en au premier siècle, la Bible était déjà écrite et distribuée partout, même en Afrique. La première église, d'abord, la première église euh, de, de l'Afrique, ça se trouve en Éthiopie. Jusqu'à présent, ça existe. C'est une église qui a commencé au premier siècle. Et puis, il y a une autre église en Alexandrie, en Égypte, l'église des Comtes. C'est une église du premier siècle. Ils lisaient la Bible. Ce qu'ils avaient à cette époque-là, ils continuent à lire ça jusqu'à présent. C'est un comédien. Et puis, ils parlent sans preuve devant une audience là, une audience là. Euh, d'une qualité là une qualité musulmane arabo musulmane si cela il doit les mentir comme ça suivez compris c'est pas l'original tout est perdu mais l'original du Coran existe jusqu'aujourd'hui pourquoi parce que le Coran Dieu l'a révélé et nous a indiqué des moyens pour présenter. il dit que l'original du Coran existe, existe hein c'est un menteur tout est perdu mais l'original du Coran existe jusqu'aujourd'hui. Mais l'original du Coran existe jusqu'aujourd'hui. Mais l'original du Coran existe jusqu'aujourd'hui. C'est un menteur. Je vais vous prouver ça tout de suite. Pourquoi Parce que le Coran, Dieu l'a révélé. et nous a indiqué deux moyens pour préserver les messages du Coran. Le premier moyen, c'est la mémorisation. Le second moyen, c'est l'écriture. Les, les Quand vous voyez l'arabe, montrez-lui le Coran. Bon. C'est un comédien. L'original de Coran, ça se trouve où? Ça se trouve dans quel pays? Ok, on va voir maintenant ce que disent les Sahaba Si l'original de Coran, ça existe. Hein? Ah! Mais comment est-ce qu'il peut mentir comme ça? Hein? Comment est-ce qu'il peut, il peut se mettre à mentir comme ça? Alléluia! Et puis, je, je vais vous laisser suivre Et puis cet élément ici. Hein? pour que je puisse le détruire complètement. Suivez aussi ici ce qu'il va dire. Pour connaître ce qui s'est passé avec les textes de la Bible. Les textes de la Bible ont été rassemblés, assemblés neuf siècles après Jésus-Christ. Alors que les textes du Coran ont été assemblés à l'époque du prophète Mohamed. Les textes du Coran ont, ont, ont été classifié en chapitres sur à l'époque du prophète Christ. Alors que les textes du Coran ont été assemblés à l'époque du prophète Mohamed. Les textes du Coran ont, ont été classifié en chapitres sous à l'époque du prophète Jésus-Christ. Alors que les textes du Coran ont été assemblés à l'époque du prophète Mohamed. Les textes du Coran ont, ont été classifié en chapitres sous à l'époque du prophète. Alors que la Bible a été classifiée en chapitres. Et... Bon, ok, on va voir ce qu'il dit. Si l'original du Coran existe et puis si le Coran a été rassemblé à l'époque de Mohamed c'est un menteur un menteur. mais, mais, mais les gens qui l'écoutent ça dépend aussi de la qualité de l'audience la qualité des gens qui l'écoutent c'est là le problème c'est là tout le problème que nous avons hein? il est en train de mentir les enfants les, les ignorants les idiots ils sont assis, il est en train de mentir ok on va voir, maintenant les hadiths. puisque nous nous sommes là pour corriger Hein? Ok, on va voir. Si, si l'original du Coran existait. Hein? On va voir. Je vais vous donner cet indice ici. C'est un indice très long. Très long. Puisqu'on doit faire ça pour le besoin de la cause, pour aider les gens. Montrer que ce monsieur est un menteur. <rire> ok. Ça c'est Taïbou Ari numéro 49 87. Anas ibn Malik a rapporté où ibn Yaman est venu à Othman au moment où le peuple de Cham et le peuple d'Irak faisaient la guerre pour conquérir l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Là, c'est après la mort de Muhammad. Le Coran n'existait pas. C'est à l'époque de qui? De Othman. C'était à l'époque de Othman. Le Coran n'existait pas. Suivez. Odaifa avait peur de leurs différences. La différence du Coran, chacun récitait le Coran différemment. Il y avait des livres. Les gens de Cham et de l'Irak, les Irakiens, dans la récitation du Coran, ils il, il récitaient le Coran autre, autrement. Alors il dit à Othman, Osman, calife Othman, le troisième calife de l'islam, il y avait Abou Bakar et puis il y avait Omar qu'on avait tué, lâchement dans le, chez lui à la maison. Et Othman qu'on avait aussi tué dans la mosquée, on avait décapité celui qui a écrit le Coran. Il a dit à à Outhman, à l'époque où il était, il était, moi mort il n'y avait pas de Coran ici. Il a dit, oh chef des croyants, c'est Othman, hein, chef des croyants, sauvez cette nation, sauvez cette nation avant qu'il ne diffère au sujet du livre le Coran, comme les juifs et les chrétiens le faisaient auparavant. Alors, Othman envoya un message à Afsa, la fille de Muhammad, disant Envoie-nous les manuscrits du Coran, afin que nous puissions compiler les documents coraniques en copie parfaite et, les rendre, et te rendre les manuscrits. Hein? Puisque les gens les restés différemment. Afsa l'envoya à Othman. Othman a alors donné à Zaïd ibn Thabit, Abdullah ibn Zubayr, Saïd ibn al-Az, Abdurrahman ibn Arid bin euh, Hisham, de réécrire le manuscrit en copie parfaite. Hein? Ils ont commencé à réécrire. Othman a dit aux, aux trois hommes, au cas où vous n'êtes pas d'accord avec Zaïd ibn Tabit, hein? puisqu'il n'était pas d'accord sur le Coran, sur n'importe quel point du Coran, puis écrivez-le dans le dialecte du Coran. Le Coran a été révélé dans leur langue. Il a dit, suivez Zahid ibn Tabit, puisque le Coran a été révélé dans leur langue. Ils l'ont fait. Et après avoir écrit de nombreuses copies, Othmane a rendu le manuscrit originaux à Afsa. Othmane a envoyé à chaque province musulmane une copie de ce qu'ils avaient copié et a ordonné que les autres documents coraniques qui, qui soient écrits en manuscrit fragmentaire ou en copie entière, soit brûlé. Il a brûlé les autres Corans. Il a brûlé les autres Corans. Pourquoi est-ce qu'il a brûlé? Puisque c'était différent. Il n'y avait pas de manuscrit. Chacun avait son Coran. Il dit que, il dit, ce, il dit ici. Il a ordonné que les autres documents coraniques qui soient écrits en manuscrit fragmentaire. Il y avait des manuscrits fragmentaires et des copies entières soient brûlés. Hein? Le Hadis est là. Le Hadis est là. C'est un Hadis authentique. Saïbou Hari, numéro 49, 87. 49, 87. Ok. Là, c'est le premier Hadis. Le deuxième Hadis. On va là-bas. Ça, c'est Sunan Ibn Majah numéro 10, 19, 4, 4. Il a été rapporté qu'Aïcha a dit. Ça, c'est Aïcha qui dit. Le verset de la pidée. Et dans un adulte dix fois a été révélé. C'est un verset qui se trouvait dans le Coran. Aïe, j'avais ça. lui c'est ceci. Et le papier était avec moi sous mon oreille. Le papier du Coran. C'était là. Maintenant, là, où, où est parti le verset de Lapidé dans le Coran? Il dit, quand le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par sa mort. Et un mouton docile est entré et est venu vers lui. Le mouton a mangé le Coran. Hein? Le mouton a mangé le Coran. <rire> le, il y avait un, un verset qui disait qu'il faut lapider, les gens qui commettent l'adultère, le verset de lapider et allaiter un adulte dix fois. De, un homme musulman qui entre dans la maison d'une femme, on, il doit sucer les mamelles de cette femme là-bas pour qu'il ne puisse pas avoir le désir de coucher avec elle, il sera comme sa fille, comme son, il sera comme sa mère. Alors, il, il n'aura pas le désir de coucher avec lui. C'était un verset du Coran. Ça a disparu aujourd'hui, ça, ça n'existe pas. Donc, il y a beaucoup de versets du Coran qui ont été, on dit, on dit ceci, ces versets du Coran ont été abrogés en récitation, en récitation, pas en règle. Un autre a dit s'établit le nombre de, de familles de, de, à cinq. Hein, euh, Voyez-vous. Hein? Ça, c'est Aïcha qui parle. Les gens qui, qui montrent ici le numéro un, ce sont les gens qui veulent maintenant commencer à tromper les gens. Ils voulaient justifier. Mais c'est un verset qui se trouvait dans le Coran qui a disparu. Dans l'époque de moment de le Coran n'était pas réuni. J'ai à peu près 84 à 10. 84 pour vous prouver ça. Même le Coran que nous avons maintenant, c'est un Coran bizarre. C'est un Coran épars. C'est un Coran qui se contredit. On, on a plusieurs Corans arabes. Plusieurs Corans. On a les Warj, On a les Hams. On a les Rashad Khalifa. On a beaucoup les Douri. Il y, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Corans qui se contredisent. Tous ne disent pas la même chose. Il hein? faut, faut m'appeler au téléphone. Hein? Pour qu'on fasse un débat en direct. Moi, j'ai contacté tous ces gens pour les débats. Mais ils me fouillent. Ils n'aiment pas débattre avec moi. Parce qu'ils savent ce qui les attend. Ok. On va continuer avec la vidéo de ce monsieur. Écoutez ce qu'il va dire. <rire> moi, je suis un enseignant. Là, c'est mon numéro pour ceux qui veulent débattre avec nous. Hein? Tu ne peux pas lutter contre Jésus et gagner. C'est pratiquement impossible. Suivez Maintenant la déconfiture qui va s'ensuivre. Alléluia. Suivez la déconfiture. Suivez ici. Écrit à adressé à ses amis. Mais ces lettres ont été collectionnées, rassemblées dans la Bible. On en a fait la parole de Dieu. Alors Paul dit à son ami Quand il viendra, passez trop fois chez Carpisse. Apporte-moi mon manteau et mes parchemins que j'ai laissés là-bas, surtout mes livres. Il a froid, il veut avoir son manteau pour se protéger contre le froid. Qu'est-ce que le manteau de Paul vient faire dans la parole de Dieu? Les personnes ont besoin d'avoir son manteau et devenir la parole de Dieu. Non, ce sont des lettres que les individus s'écrivaient, s'échangeaient mutuellement. Et puis on a écouté, on, on a rassemblé ça dans les livres qu'on a appelé la Bible. C'est pourquoi c'est difficile. Parce que... Oui, il dit que qu'est-ce que le manteau vient faire dans la, dans la Bible, dans la parole de Dieu? Puisqu'on si a parlé de manteau, ce n'est plus la parole de Dieu. C'est ce que le monsieur a dit. Hein? Et puis, il va continuer, il va répéter la même bêtise. Suivez même ici. Il va répéter. Il va répéter. Vous allez suivre la même bêtise. Suivez. Parole qui, qui, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Telle que j'ai, celle que j'ai donnée Paul, qui demande à ce qu'on lui apporte son manteau. Qu'est-ce que le manteau vient faire dans, dans la parole de Dieu Donc, ça aurait été mieux hein, de vous voir Posez directement vos questions que j'ai donné des bord. Qui demandent à ce qu'on lui apporte son manteau, qu que manteau Qu'est-ce qu que le manteau vient faire dans la parole de Dieu Et posez qu que la question Qu'est-ce qu que, okay. qu que le manteau vient faire dans la parole de Dieu C'est qu'il le déçoit Apporter son manteau. Qu'est-ce que le manteau vient faire dans la parole de Dieu Apporter son manteau. Qu'est-ce que le manteau vient faire dans la parole de Dieu Apporter son manteau. Qu'est-ce que le manteau vient faire dans la parole de Dieu Ok. Demandez qu'est-ce que le manteau vient faire dans la parole de Dieu. On va dans le Coran pour trouver le. Qu'est-ce que le manteau vient faire dans le Coran? Hein? <rire> La preuve par neuf. Qu'est-ce que le manteau vient faire? Hein? Là, là, là c'est le Coran. Au Coran au chapitre 74. Hein? 74, 74. Là, c'est le Coran. 74. Au verset 1, on dit ceci. Oh, toi, les revêtus du manteau. Les revêtus des manteaux. Qu'est-ce que le manteau vient faire dans la parole de Dieu Mohamed était revêtu de manteau. Hein Mohamed avait le manteau ici. Ce n'est pas tout. Alors, dans l'autre surat, Mouzamil. <rire> surat 73. Le monsieur qui s'était couvert de manteau. Hein? Même, même la sourate elle-même porte le nom de celui qui est couvert. Couvert de manteau. Tout couvert. Alléluia. Voyez-vous. Il était enveloppé. On oh, doit l'envelopper dans tes vêtements. Il était enveloppé. Sourate 73, verset, verset 1. L'enrobé, Moudatir, celui qui est enveloppé, celui qui est enrobé. L'enveloppé, c'est ça même le, le titre, celui qui porte le manteau. <rire> oh toi, tu t'es enveloppé dans ton manteau. Allah. qu'est-ce que le manteau vient faire ici? Surat 63. Hein? Là-bas? Surat 63. Donc, même la surat tout entier porte le nom « manteau ». L'envelopper. Yeah? Suivez ce garçon ici. Suivez. Alors, c'est comme ça que nous, nous travaillons les musulmans. Lorsqu'un musulman vient, hein? Il faut pas dire, eh, la Bible, Paul avait dit ceci, Paul avait froid, Paul... Le... Non, non, non, non, non, non, non, non, non, Tu pars trop loin. Tu pars trop loin. Écoutez ce lascar ici. Il a son manteau. Qu'est-ce que le manteau vient faire hein? dans la protégie Il a apporté son manteau. Qu'est-ce que le manteau vient faire hein? dans la protégie Il a apporté son manteau. Qu'est-ce que le manteau vient faire hein? dans la protégie Voyez-vous aussi C'est un garçon bon. Un petit... De... Très bas niveau. Ce monsieur, c'est un petit garçon de très bas niveau. Il ne peut pas débattre avec moi. C'est pour cela que les musulmans ont peur de débattre. Tu viens m'attaquer dans ma Bible. Je ne te réponds pas avec la Bible. Je prends le Coran pour te chicoter. Le, le, le Coran tout entier parle du manteau. Hein? Ça, c'est quoi ça? Ça, ce sont des bêtises. Et puis, suivez. Suivez ce que le monsieur ici va raconter, les bêtises qu'il va raconter ici. <rire> nous, nous, nous, nous, nous savons comment frapper. Hein? Ce n'est pas la grâce de Dieu. Dieu nous a donné une sagesse impossible. Une sagesse impossible. Ça, c'est... Ceux qui ont suivi, déplacer ceux qui l'ont suivi au-dessus de ceux qui ont mécrit. Ouais. Et là encore, vous avez lu la note explicative dans l'île de notre traduction du Saint-Coran. Toutes les, toutes les notes explicatives ne sont pas vraies. Hein. Ça, il faut le savoir. Que ce soit dans la Bible comme ça, dans le Coran. Il dit que les notes explicatives, toutes les notes explicatives, ne sont pas vraies. Que ce soit dans la Bible ou le Coran. Oui, c'est vrai. Mais le monsieur ici, c'est un margoulin. C'est un petit roublard. C'est un petit idiot. Spirituel, je parle de la spiritualité. Spirituellement, c'est comme Jésus disait, insensé. C'était insensé. Il dit que toutes les notes euh, spirituelles, euh, les notes euh, euh, explicatives ne sont pas vraies. C'est ce qu'il dit. Mais il se sert de notes explicatives. Suivez Pas encore vous avez lu la note explicative dans de notre traduction du Saint-Coran. Toutes les, toutes les notes explicatives ne sont pas vraies. Hein. Ça, il faut le savoir. Que ce soit dans la Bible comme ça, soit dans le Coran. Moi, je ne refuse pas. Je suis d'accord avec toi. Mais sauf que la personne qui a dit, il s'agit des chrétiens. Non, c'est faux parce que, d'abord, le mot chrétien n'existe pas dans, la Bible, dans le Coran. Que ce soit dans le Coran, dans la Bible, le mot chrétien a été donné aux disciples de Jésus après lui par les adorateurs de la déesse Astarte. Bon, écoutez, ce qu'il dit, que le nom des chrétiens a été donné par les adorateurs de la déesse où il dit Sardo. d'où est-ce qu'il tire ça c'est écrit à peine qu'il vient de dire que toutes les notes explicatives ne sont pas vraies maintenant il va nous montrer ça, ça Sardo d'où, qui a dit ça hein parce que d'abord le mot chrétien n'existe pas dans la Bible, dans le Coran que ce soit dans le Coran, dans la Bible le mot chrétien a été donné aux disciples de Jésus après lui par les adorateurs de la déesse Astarte, dans l'acte des chapitre 11, verset 26. C'est un nom qui n'est pas d'origine divine, c'est d'origine humaine. C'est là est différent du nom, euh, du nom musulman qui nous a été donné par Dieu lui-même. Alors, ok. D'abord, musulman n'a pas été donné par Dieu. Ce n'est pas Allah qui vous a donné, qui vous a appelé musulman. C'est Ibrahim. C'est Ibrahim. Même le Coran dit que Ibrahim celui qui vous a appelé musulman. Ok. Je vais m'apesantir sur ce qu'il vient de dire dans Acte chapitre 11. On va chercher ensemble. Ah, il ne faut pas mentir au peuple de Dieu. Le mensonge, il y a un temps pour chaque chose. Tu peux mentir à un peuple pendant 2, 3 ans, 4 ans, même 20 ans, même 50 ans, mais tu ne mentiras pas toujours, puisque nous sommes là pour arrêter les menteurs. OK? OK. Nous partons, nous partons, dans le livre euh, des Actes des Apôtres. Il dit que c'est là que les, les adorateurs d'Astarté avaient donné le nom, le nom des chrétiens. <rire> On va voir. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Personne ne peut lutter contre nous et gagner puisque nous nous servons Jésus. Jésus c'est notre Dieu. Celui que nous, que, nous, que nous servons, Jésus, il est Dieu. Dieu dans la chair. Comme Allah. Allah aussi, il a la chair. Allah, il prend plusieurs formes humaines. C'est écrit partout. Nous allons partir dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 11. Au verset 26. Chapitre 11, on descend au verset 26. On peut commencer même au, au niveau 25. On dit que Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, qui était Paul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Où est le mot Astarté? Hein? On peut même descendre. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, l'un de, de nommés Agabus, le et annonça par l'esprit. Dans l'église d'Antioche, là, il y avait des apôtres, il y avait des prophètes. Comme vous voyez, des prophètes au pluriel, beaucoup de prophètes. Après Jésus, hein, ça c'est après Jésus, il y avait des prophètes de pluriel. Des prophètes. Entre Jésus, après Jésus a dit il enverra beaucoup de prophètes d'ailleurs. Qu'on ne puisse pas vous mentir, il faut lire la Bible. Il faut lire les Écritures. Hein? Écoutez, il dit ceci. C'est fait en que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Maintenant, le monsieur, il nous dit, ils étaient disciples d'Astarté, tout ça. Les disciples d'Astarté qui les avaient appelés chrétiens. D'où est-ce qu'ils sortent Il sort ça. Puis c'est un comédien. Et les apôtres, chapitre 11, verset 10, c'est pas dans la vie, dans l'école? Que ce soit dans le Coran, dans la Bible, le mot chrétien a été donné aux disciples de Jésus après lui par les adorateurs de la déesse Astarte. dans l'acte des apôtres chapitre 11, verset 26. C'est un nom qui n'est pas d'origine divine, c'est d'origine humaine. C'est là indifférent du, euh, du nom musulman qui nous a été donné par Dieu lui-même. Donc vous, con con con vous voyez maintenant que le monsieur ici, si c'est un comédien. Il ne peut pas prouver. Après qu'il vient de dire que les notes explicatives ne sont pas toutes tout vraies. La Bible n'a pas de notes explicatives. Ça n'existe pas. Jésus ne nous a jamais dit, voyez les notes explicatives. Non, ça n'existe pas. Je peux lire mes commentaires. Je peux lire, par exemple, le commentaire d'un pasteur, même les commentaires, le commentaire de l'église catholique, les commentaires de l'église anglicane, de l'église de, de, de témoins de Jove. On peut lire tous ces livres-là. Ce sont des commentaires. Ils peuvent faire, ça peut nous aider. Nous lisons comme le dictionnaire des encyclopédies. Mais la Bible n'a pas de notes explicatives. La Bible s'explique d'elle-même, par elle-même. Hein? Le monsieur ici, c'est un menteur. Il n'y a, a pas de mot aux disciples d'Astarté là-bas. Ça n'existe pas. Un chrétien, c'est qui Les disciples furent appelés chrétiens. Même, même, même le grand apôtre, apôtre Pierre, il a dit ça. 1 Pierre 4,16 il a confirmé ça. Nous, nous appelons chrétiens puisque nous glorifions Dieu. 1 Pierre chapitre 4 à son verset 16. Il n'y a pas question, tout ce que vous dites là, il faut prouver ça. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt, il glorifie, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Nous glorifions Dieu à cause de ce nom. Hein? Puis c'est le nom de Dieu que nous portons. Alléluia <rire> On doit glorifier Dieu. Puisqu'à cette époque, ici, hein, on tuait les chrétiens, on les maltraitait. Les chrétiens, on les tuait dans des, des stades. On mettait un chrétien et on appelait maintenant des lions. Et les lions entraient et ils dévoraient quelqu'un dans le stade. Et les Romains, ils regardaient comme téléspectateurs, ils riaient. Ils s'amusaient avec ça. Ils ont tué les chrétiens. Ils appelaient des tigres. Un tigre. On les lance sur, euh, par exemple, euh, un groupe de, de chrétiens. Peut-être euh, un, deux, trois tigres. Ils devraient tuer tous les chrétiens. Et les Romains s'amusaient, ils acclamaient, ils dansaient, ils buvaient, tout ça. Mais après, après ça, tous les Romains qui étaient dans la salle ont été transformés. Ils sont devenus des chrétiens. Et le petit comédien ici, Abdul Majid, il dit que les chrétiens n'ont transformé rien. Jésus n'a rien transformé. Ce nom ici, ça transformé la Rome. La Rome qui était païenne. La Rome est devenue chrétienne. Toute la ville de Rome. Et non seulement la Rome, même, même l'Europe toute entière est devenue chrétienne. Ils tuaient les chrétiens, mais ne les tuent plus. Ils, sont de, ils se sont convertis. Puisque les apôtres étaient morts là-bas. Voyez-vous Puisqu'on les tuait. On les tuait. Même, même, même au temps même de César Agrippa. Comme nous voyons dans Acte chapitre, Acte chapitre 26. On nous parle aussi de cette histoire. Comment est-ce qu'on tuait les, les, les chrétiens On devrait les juger. Acte chapitre 26. Là, c'est Agrippa qui était parti. Agrippa, il parlait avec Paul. Voyez-vous Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas vous manquer de Jésus. Alléluia. <rire> Alléluia. J'aime beaucoup ce monsieur ici, Paul. Alléluia. Le... Ah. Comme Paul parlait, comme il parlait pour sa justification, Festus dit à haute voix à Paul, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » Paul dit, « Je ne suis point fou. » Très excellent, Festus, répliqua Paul. Ce sont, au contraire, des paroles de vérité, de bon sens que je prononce. Maintenant, il dit à Agrippa, il dit, le roi Agrippa, il est insoucié de ces choses. Je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune. Puis, ce ne sont pas en cachette qu'elles se sont passées. Maintenant, Paul dit, crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, le roi Agrippa, il dit « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ?» Paul dit ceci, Paul répondit « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tout ce qui m'écoute aujourd'hui, que non seulement toi, mais tous ceux qui m'écoutent. Non, ce n'est pas seulement pour toi, roi Agrippa, que vous deveniez tel que je suis. Soyez comme moi, chrétien, à l'exception de ces liens, puisqu'il était dans les chaînes, on voulait le tuer. On ne se moque pas de Jésus. Hein? Là, c'est une réplique. Euh, euh, euh, la vidéo peut être très longue, puis j'ai beaucoup d'éléments. Mais je vais, je vais le faire juste un petit un petit truc là, des 30 minutes, nous sommes déjà qu à 44. Je vais vous laisser suivre l'intégralité du discours euh, de Bart Herman, hein? le docteur Bart Herman. Vous allez voir comment est-ce qu'il est en train de prouver que Jésus-Christ est Dieu. Il dit, il dit ceci, que Jésus supposons que Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu. Barthère dit ceci. Par exemple, moi, je peux être... Je suis américain. Mais je ne vous dis pas que je suis américain. Je ne dis pas ça. Mais je le suis. <rire> ça, c'est le, le monsieur ici, l'athée, qui va dire ça. Il dit que... Vous dites que le Coran est... est et ça n'a pas d'erreur, vous. Le Coran vient de Dieu puisque ça, ça, vient, de, ça vient de Dieu. Ça n'a pas de, de, de, de contradiction. Barthelman dit, mais j'ai aussi un livre à la maison, un livre de téléphone, un livre de répertoire téléphonique qui, qui n'a pas de contradiction. Mais vous n'allez pas dire que puisque ça n'a pas de contradiction, donc ça vient de Dieu. Il ne faut pas dire ça. Dans le Coran, c'est comme un livre de, de, de, de, de, de, de téléphone. Derrière le Coran, beaucoup de, beaucoup de contradictions. Tantôt, Allah dit dans le euh, surat 41 qu'il a créé la terre dans, en huit jours. Dans le surat euh, euh, 60, 72, il dit qu'il a créé en six jours. Surat 29, il a créé en deux jours. Surat 2, il a créé en six jours. Tantôt six jours, tantôt huit jours. Puisque Allah, il ne sait pas de quoi il parle. Maintenant, suivez l'intégralité euh, de Bart Herman. Je vais vous laisser suivre ce. Cette interview de Bart Ehrman, puisqu'il voulait parler de ces messieurs. Les messieurs, c'est juste un athée, mais suivez ce que Bart Ehrman est en train de dire. Suivez. Il dit qu'il était le Messiah, le futur king d'Israël. I mean, that is, after all, why they crucified him. Uh, I, I, I think that that's historically right. <laughs> you know, I think that all of these gospel authors, I think all of them think that in some sense, Jesus is God. If you think that the Bible cannot have any mistakes in it. If you're shown a mistake, then you just refuse to admit it's a mistake. You think either it can be reconciled in some way or that there's something we just don't understand. If you think that the Bible, uh, I I he was going to be the Messiah, the future king of Israel. I mean that is after all why they crucified him. Il confirme ici que Jésus a été crucifié. Voyez-vous?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 Jésus est Dieu. Donc, les auteurs de l'évangile, si vous lisez, hein, ce qu'ils voulaient dire, si vous lisez, ce qu'ils voulaient, ils voulaient montrer que Jésus, quelque part, dans une certaine mesure, Jésus était Dieu. Ça, c'est le monsieur qui, Abdul Majid, nous a amené. You know, I think that all these gospel authors, I think all of them think that in some sense, Jesus is God. If you think that the Bible cannot have any mistakes, and and... <laughs> Maintenant, ce monsieur, il dit que si le Coran, le Coran mentionne que si ce livre vient de Dieu, on y trouverait beaucoup de contradictions. Suivez la réponse de ces messieurs. Si un livre est sans contradictions, ça n'a pas bearing ce qu'il vient de Dieu ou pas. Il dit que qu'un livre puisse avoir des contradictions ou pas. Cela n'a aucun lien sur le fait que cela vient de Dieu ou pas Je vais avoir un livre de mathématiques, ça n'a pas de contradiction. Ça n'a aucun lien avec Dieu. Il dit, il a un livre de téléphone, il n'y a pas de contradiction. Mais cela ne vient pas pour autant de Dieu that are inerrant. But I certainly don't think God gave them that. <laughs> so, no, that, that is my view. It's a necessary condition for a book from God not to have contradictions. That's an assumption about what kind of book God could write. I know this is a, an important argument that apologists use for Islam. As somebody who is not either Christian or Muslim, it doesn't make sense to me for humans to say what God has to do if god wants to make a revelation it has to be this this or that you're talking about somebody who's beyond your imagination well, there has to be something within revelation which distinguishes it from human speech so as to act as an evidence yes i know that i know that's your argument i'm saying who says it has to be You are. <laughs> not, yeah, exactly. exactly. Right here, if it's not, then anyone can claim prophecy or prophethood. Right? Well, the Christians say yeah, that's what the that's what Christians say. Oh, Muslims are doing. They're just claiming things for themselves. <laughs> <laughs> no, no, I in, in the past, prophets came with kind of visual miracles. The final prophet, is, we believe, Prophet Muhammad. He came with something that can be analyzable in our times. If it's analyzable in a sense, That you can distinguish it from human speech, and so this would be the argument that we will put Yeah, no, I know, I know, and I don't, I don't buy it. <laughs> no, no. <laughs> <laughs> like, suppose he did not call himself God. That, that would not mean he's not God. I don't call myself a, uh, you know, a pain in the neck. But <laughs> doesn't mean a pain in the neck. <laughs> no, maybe. Call God. That would not mean. Il ne s'était pas appelé le même dieu. Hein? <rire> cela ne voudrait pas dire qu'il n'est pas dieu. Je peux ne pas m'appeler que je suis, par exemple, dieu. je suis par exemple mathématicien. Je n'ai pas dit ça. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas mathématicien. Je peux garder mon identité. C'est ce que le monsieur est en train de dire ici. J'aime beaucoup sa manière de penser. Yeah, no, I know, I know, and I don't, I don't buy it. I know, I know, and I don't, I don't buy it. <laughs> <laughs> <laughs> like, suppose he did not call himself God. That would not mean he's not God. I don't call myself a uh you know a pain in the neck, <laughs> in the neck. <laughs> and i don't i don't buy it <laughs> là, uh, how much can we be uh sure about the crucifixion of jesus là c'est apostate uh, prophète il demande comment est-ce qu'on peut être sûr si la crucifixion de jésus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 il y avait d'abord des témoins oculaires auditifs, des témoins. ses disciples étaient là, tous ses disciples. Hein? Ils étaient là, d'autres avaient fouillé, puis ils sont rentrés, c'est écrit dans la Bible. <rire> des témoins, même des militaires, tout ça. La naissance de Jésus, il n'y a pas de doute. Ça, c'est le professeur qui dit ce n'est pas le genre de choses que les chrétiens auraient inventé à, au sujet de Jésus Si vous voulaient inventer des, des mensonges on, on, on pouvait mentir des bons mensonges on ne peut pas dire que Jésus est mort on peut dire non, Jésus est devenu roi Jésus a vaincu, tout. on peut dire des bonnes choses c'est ce que le monsieur dit, si les chrétiens devraient mentir ils devraient in, in, inventer des bons mensonges pas que Jésus est mort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 Yeah, yeah. The, the Islamic account is very strange. It is, it is that, um, I guess, that people think Jesus was crucified and that somebody was crucified, but it wasn't Jesus. He is, maintenant, les musulmans, ils ont leur. Ils disent que quelqu'un a été crucifié, mais ce n'était pas Jésus. C'est quelqu'un qui ressemblait à Jésus et ce n'était pas Jésus sur la croix. Blah, blah, blah. Écoutez maintenant ce qu'il va dire. It was just somebody else uh, who people thought was Jesus. And it's a very. Il y avait un enseignant chrétien au deuxième siècle qu'on appelait Basilides. Ba Basilides, euh, c'est lui qui avait dit. Voilà, c'est l'histoire des Basilides. <laughs> Celui qui avait commencé cette théorie que Jésus-Christ n'était pas mort, que le professeur docteur Bart Amen, qui est un athée, mais les musulmans aiment beaucoup les cités, mais ils détruisent l'islam. Ça c'est pitoyable vraiment. Lui c'est un athée, il n'est pas chrétien. Et les musulmans aiment l'inviter, comme nous le voyons. C'est un an gospel. Et il a écrit un We Nous n'avons plus gospel anymore. Nous avons un père de who parle Et dans son account, ce dit, c'est there, so there was a un in dans Gospels. Jesus is carrying his cross and they impel somebody else to carry the cross for him to the place of crucifixion. And according to Basilides, what happened is this other person whose name was Simon from Cyrene, which is in North Africa. Simon Cyrene carries the cross, and when he gets there, Jesus pulls an identity switch. He's the Son of God, he can do miracles. He makes Simon of Cyrene look just like him. And then he looks just like Simon and Cyrene. And so the Romans think they're crucifying Jesus but they're crucifying Simon, and Jesus is standing by the cross laughing. <laughs> Presumably, Simon didn't think he was so funny. <laughs> oui, c'est ça les musulmans. Ils vont aval, avaler des gens, comme l'autre, des histoires des, des évangiles des Gnostiques, des Gnostiques des gens du 2e siècle qui disent, Jésus n'est pas mort puisqu'il était Dieu, il avait juste changé l'image de, de Simon de Cyrene, et puis, ils, ils ne l'ont pas crucifié. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ce sont des gnostiques qui disaient ça depuis le deuxième siècle. Des, des, des conneries. Bon, eux disaient quoi? Jésus ne pouvait pas mourir puisqu'il était Dieu. Il a changé juste l'image. C'était ça, Basile et Et beaucoup de gens ont dit ça. Maintenant, suivez ce, le, le monsieur qu'on appelle Mohamed Hijab, qui est venu maintenant se faire humilier encore euh, avec, avec l'islam. Suivez. Maintenant, il dit à ces messieurs que, ah bon, tu vois, toi, professeur, ta manière, tes, tes conclusions, là, c'est euh, identique à l'islam, hein, tu crois comme nous. Et le professeur dit, non, non, non, non, non, il ne faut pas m'associer à, à vous, musulmans. Je ne crois pas comme vous. Je ne suis, je ne crois pas comme vous, moi je crois que Jésus était mort, vous, vous ne croyez pas comme moi. Hein? Les messieurs, c'est un égyptien ces messieurs, un hein, musulman arabe égyptien, il fait beaucoup de bruit là en Europe, tout ça. Maintenant, euh, je ne crois pas comme vous, moi je crois que Jésus était, était crucifié, suivez. idea than it is with uh, the christian one. Many Muslims feel that for your conclusion, or historical conclusions of who Jesus Christ is, is more commensurate with the muslim uh, idea than it is with... Uh, the Christian one. I, I wouldn't say that they line up well with the uh, Muslim view. <laughs> I really do think Jesus was crucified. <laughs> I really do think Jesus was crucified. <laughs> really Jesus was crucified. <laughs> Muslim uh, idea than it is with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 je pense qu'il pensait qu'il était un fils de Dieu, et qu'il était spécialement choisi par Dieu. Je pense que Jésus pensait qu'il allait être le Messiais, le futur roi d'Israël. Je C'est, après tout, pourquoi ils le crucifient. Je pense que c'est historiquement correct. Ok, ça c'est notre numéro. Celui qui veut débattre avec nous, nous sommes là, pour nous appeler pour le débat. Shalom et que Dieu vous bénisse.